Dans cette vidéo, on va essayer de débugger un morceau de code Javascript pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que ça devrait fonctionner. Donc on a ici un, un joli morceau de code. Le but est de faire déplacer cet avion. Quand on clique sur les boutons, on devrait pouvoir le faire bouger. Donc ça se passe ici, dans du code Javascript. On utilise jQuery, qui est chargé ici, une librairie qui permet d'animer des choses. On a quatre boutons gauche, droite, en haut, en bas, et on a cet avion. C'est une image au format vectoriel SVG. Donc voici notre JavaScript et ce qu'il fait principalement, c'est dans cette ligne. Donc on sélectionne cet objet airplane, on utilise la fonction euh, jQuery animate et on essaye de lui donner des pixels à gauche pour qu'il se déplace à droite. Euh, tout ça, ça se passe quand on clique sur le bouton qui a l'identifiant right. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le navigateur On clique et, bizarrement, l'avion ne se déplace pas. Donc, on dirait que le script ne fonctionne pas. Or, si je regarde en fait ici dans mon, dans mon analyseur, dans mon inspecteur, il se passe en fait des choses. Donc, quand on clique, vous avez vu un petit élément rose qui s'est illuminé. Ça, ça indique que quelque chose a été changé. Et si je clique encore une fois... Vous voyez que quelque chose bouge je vois qu'en fait la propriété style style left elle est appliquée donc en réalité mon javascript fonctionne il y ya chaque fois 50 pixels qui sont ajoutés le problème ici c'est plutôt un problème de, de mise en page cet objet ici euh, bien qu'on lui ajoute des pixels à gauche il ne se déplace pas parce qu'il n'est pas positionné correctement euh, en fait sa position n'est pas du tout définie. donc cet élément ne prend pas en compte les pixels qu'on lui donne euh, parce qu'il n'est pas positionné pour faire euh, pour corriger ça on va lui ajouter un peu de style css donc j'insère une balise style et je sélectionne l'objet que je auquel je veux donner un positionnement airplane et qu'est ce qu'on pourrait lui donner comme position Eh bien on va lui donner une position assez élémentaire position relative alors il faut savoir que les objets html dans une page ils ont par défaut un positionnement particulier qui s'appelle statique qui leur donne assez peu de, de capacité. si vous mettez une position relative vous aurez beaucoup plus de, de, de possibilités de, le, de les positionner par rapport à la gauche par rapport à la droite et on verra que ce code va tout à coup commencer à fonctionner donc voilà dès que cet objet a la position qui lui a été donnée qui pourrait être relative qui pourrait être absolue ça dépend de la mise en page qu'on voudra faire et bien notre code en fait fonctionne et le déplacement se fait. Voilà, le problème est résolu grâce à un petit coup d'œil dans, dans l'inspecteur.